Le Mali subit depuis 2012 les effets combinés euh, du, des violences armées dans le nord et, et le centre du Mali, ainsi que les conséquences climatiques. Alors L'accès aux services sociaux de base comme l'eau, l'électricité et les soins de santé est très difficile. Déjà en 2012, le CICR était aux côtés des populations dans le nord du Mali. Euh, la plupart des chefs de famille avaient perdu leur source de revenus. Euh, des milliers de personnes ont été obligées de fuir, de se déplacer à l'intérieur du pays ou de se se réfugier dans des pays voisins comme la Mauritanie, euh, le Niger ou le Burkina Faso. Euh, je me rappelle qu'en en 2012, l'hôpital de Gao avait été pillé. Il avait ni eau ni électricité et le personnel qualifié qui y travaillait avait déserté. Des femmes enceintes euh, sont décédées parce qu'il n'y avait pas de soins appropriés et il y avait des blessés par balle dans des conditions vraiment dramatiques. Donc, afin de maintenir euh, euh, le courant électrique et la fourniture d'eau potable dans cet hôpital, le CICR a fourni des milliers de litres de carburant, et ce pendant plusieurs années, pour faire fonctionner le générateur. Alors, en 2012, 2013, entre 2012 et 2013, nous avons apporté une aide d'urgence à près d'un demi-million de personnes qui ont subi les conséquences du conflit armé. Alors, de 2012 à 2021, on va dire que la situation humanitaire s'est fortement dégradée. Aujourd'hui, on peut même dire qu'elle est critique dans le nord et elle devient de plus en plus préoccupante dans le centre du Mali, notamment dans un arc qui part de la frontière mauritanienne et qui suit la boucle du fleuve Niger et se prolonge le long des frontières de Burkina Faso et du Niger. Donc c'est la région que nous appelons communément la, la région du dictaco gourmand. Euh, étant donné le nombre mmh. élevé des, des populations oui. euh, qui se déplacent de plus en plus à l'intérieur même du pays et, et à l'extérieur d'ailleurs, euh, comment mmh. le CICR parvient à gérer ces déplacements Alors, donc, quand il y a, par exemple, des combats où que les populations sont, sont obligées de fuir parce qu'elles elles sentent qu'elles pourraient être victimes de violence ou, ou, ou être victimes euh, d'engins en, explosifs improvisés, elles se déplacent et elles se déplacent souvent en masse. Donc, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays. Donc quand nous avons euh, écho, quand nous, a, nous, a, nous, a, nous apprenons ce genre de déplacement massif, nous, nous essayons d'aller sur le lieu et d'évaluer les besoins. Les plus urgents de ces populations-là. Et la plupart du temps, euh, les besoins les plus immédiats, ce sont les besoins en eau, en nourriture et en, en soins de santé. Donc, euh, dans ce genre de cas, nous donnons une assistance d'urgence euh, en vive, en aliments et aussi en biens essentiels de ménage à ces personnes-là, à ces familles qui ont la plupart du temps laissé presque tout derrière eux. Et voilà, pour mieux faire face aussi aux, aux personnes qui se réfugient de part et d'autre, parce qu'il y a des Maliens, par exemple qui sont réfugiés au Niger, il y a des Nigériens qui sont réfugiés au Burkina, euh, il y a des Nigériens qui sont réfugiés par exemple au Mali. Donc nous avons ouvert un bureau à, à Menaka dans l'extrême nord du Mali à la frontière euh, avec le Niger pour essayer aussi de, de, de, de, de venir en aide, en urgence, à ces populations qui sont déplacées, à des Nigériens qui sont réfugiés au, au au Mali et aussi aux personnes qui sont déplacées à l'intérieur du Mali. Quand on sait que l'État malien n'a pas accès à toutes les régions au jour d'aujourd'hui au Mali, comment vous faites-vous pour, pour y avoir accès, pour avoir accès à ces endroits alors, le, le CICR travaille sur la base euh, de principes, le principe, euh, principe d'humanité, le principe de neutralité. Alors, euh, euh, grâce à notre principe de neutralité, nous ne prenons pas part aux hostilités. Nous travaillons de, matière, de manière autonome et nous discutons avec toutes les parties au conflit. Alors par exemple, si nous devons accéder à une zone qui est sous le contrôle de tel ou de, de tel acteur armé, donc nous allons vers ce cet acteur armé qui contrôle la, la zone où nous voulons mener nos activités, nous discutons avec euh, cette euh, autorité, nous lui expliquons ce que c'est que le CICR, quelle est notre mission, comment nous travaillons, la manière confidentielle et bilatérale, ce que nous voulons faire au niveau de la zone d'intervention et aussi essayer d'échanger un peu sur le droit international humanitaire, le droit qui s'applique en période de conflit armé et le droit qui protège euh, les personnes qui ne participent pas aux hostilités et qui préserve un peu d'humanité. Donc c'est comme ça que nous arrivons un peu à garantir euh, de, la sécurité de nos équipes et l'accès à certaines zones où vraiment peu d'humanitaires ont en parlant de droit, puisque vous parlez de droit, comment peut-on parler de droit dans un, dans, dans un contexte de violence où les populations elles-mêmes, elles, d'ailleurs en temps normal, ces populations ignorent leurs droits. Alors qu'en est-il de la période de conflit Très, très bonne question. Comme je, je vous l'ai dit, le, le droit international humanitaire est, est universel. Alors, euh, nous discutons avec tous les porteurs d'armes, notamment les forces armées maliennes, les groupes armés, euh, voilà, pour leur expliquer ce que fait que le droit international humanitaire. Parce que nous, nous pensons que si le droit international humanitaire doit être respecté, et pour qu'il soit respecté, il faut d'abord qu'il soit connu. Et nous faisons des, un travail de sensibilisation à ces porteurs d'armes-là pour que vraiment le droit international humanitaire soit appliqué. Et dans certains contextes où vraiment il y a des, des, des groupes armés qui ont, euh, on va dire, une tendance religieuse, nous essayons de mettre en exergue les relations qu'il y a entre le droit international humanitaire et euh, la tradition islamique, c'est-à-dire la jurisprudence islamique. Pour dire que euh, la jurisprudence islamique et le droit international humanitaire ont ont en commun la préservation, la protection des personnes qui ne participent pas au conflit. Et c'est comme ça que nous arrivons un peu à pouvoir sauver la vie de milliers de personnes, euh, juste à travers euh, le respect du droit international humanitaire, par ceux-là qui portent des armes et qui combattent. Et auprès des populations déplacées, comment vous parvenez à sensibiliser et à informer ces populations-là sur leurs droits alors, le, notre travail n'est pas vraiment de les sensibiliser, de les informer sur leurs droits. Notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils puissent vraiment bénéficier de la protection et de vraiment de de, de l'assistance euh, humanitaire, dans, dans, parce qu'ils sont des victimes du. Du, du conflit armé. Il y a d'autres acteurs humanitaires euh, qui sont là, qui les sensibilisent également par rapport à leurs droits. Mais vous imaginez une famille qui a dû vite euh, fuir son village, nuitamment, qui a dû par exemple prendre ses deux enfants sur ses deux épaules, un chef de famille avec une femme enceinte pour fuir que la personne cherche d'abord, ce n'est pas que son droit soit respecté, c'est d'abord et avant tout avoir de quoi manger, avoir de l'eau potable pour boire, avoir des soins de santé et comment elle se, préoccuper de, euh, se, se préoccuper de comment vraiment sa femme va accoucher dans des conditions euh, idoines Est-ce que vous savez aujourd'hui euh, combien de Maliens se sont déplacés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays Ils représentent quoi? Ça représente quoi le nombre Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Mali, au OTA, il y a 266 000 personnes déplacées internes. Euh, au niveau, au niveau du, du, du Mali. Alors je ne me rappelle plus du chiffre du nombre de, de personnes, de, de Maliens réfugiés dans les pays limitrophes, mais il y en a, il y en a, beaucoup, il y en a beaucoup. Parce qu'on on sait que même de la capitale, euh, Verniamana il y a pas mal de, de, de gens qui, qui vivent dans la rue. Comment les autorités parviennent à gérer mmh. ça Effectivement, à la périphérie de la capitale Bamako, il y a, il y a un peu partout ce qu'on appelle des sites, des camps de déplacés euh, un peu partout. Donc ce sont des, des sites qui se sont créés euh, au fur et à mesure qu'il y a eu des afflux massifs de déplacés vers la capitale. Donc, euh, ce sont des lieux où il y a encore de l'espace, où il y, y a des cases qui, qui ont été improvisées, où, où les gens vivent. Donc, ce sont des, des zones qui sont à la limite accessibles pour euh, beaucoup d'organisations humanitaires et également pour euh, l'État malien. Donc, euh, nous, nous concentrons nos efforts vers les zones où vraiment il y a le besoin et la, la détresse humaine est cruelle et là où peu d'humanitaires ou peu d'acteurs ont la capacité de mener des actions humanitaires dans ces zones-là. Et, et quelles sont les, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans le cadre de votre travail de tous les jours La plus grande difficulté demeure l'insécurité. L'insécurité est omniprésente dans, dans le nord et le centre du Mali. L'instabilité croissante a entraîné la prolifération des armes légères des petits calibres, ainsi que des munitions et aussi et surtout des engins explosifs importants. Donc c'est une réalité incontournable qui impacte aussi bien la population mais aussi les organisations humanitaires qui sont parfois plus possibles et le CICR n'est pas épargné. Euh, par exemple, je me rappelle en, en septembre 2020, exactement le 4 septembre 2020, il y a un convoi de deux véhicules du, du CICR qui, qui aborrait l'emblème et qui a subi des tirs sur la route Bankas-Badangara, ça c'est dans le centre du Mali, à, dans la région de Moptic. Mais Heureusement que l'équipe de huit personnes qui étaient dans la zone pour faire euh, le suivi de plusieurs projets humanitaires est, est heureusement sain et sauf, ils s'en sont sortis indemnes, mais ils ont dû abandonner un de leurs véhicules qui a été entièrement calciné, et toujours au mois de septembre 2020. Notre bureau qui est à Ménaca a été cambriolé. Il y a des matériels informatiques, une moto, ainsi que des effets personnels de nos collaborateurs ont été emportés. Donc, euh, parmi la difficulté, il y a aussi euh, les attaques euh, entre la mission médicale, des médecins, des infirmiers, des ambulanciers, des secouristes sont victimes d'attaques alors qu'ils tentent par tous les moyens de sauver des vies. Ils sont menacés, ils sont arrêtés, ils sont battus, euh, des ambulances sont volés parfois dans l'enceinte même de structures sanitaires. Euh, entre 2019 et 2020, euh, les équipes du CICR ont documenté 45 cas de violations contre les structures et le personnel de santé. Donc euh, c'est le lieu de rappeler que les personnels de santé, les structures médicales, les véhicules de transport médical, euh, de, médicaux doivent être protégés et doivent être épargnés. Donc à, à tout cela s'ajoute aussi la pandémie de la COVID-19. Euh, le a dû réadapter sa réponse humanitaire afin de soutenir au mieux et dans la limite de ses capacités humaines, logistiques et financières les autorités du Mali ainsi que la Croix Rouge malienne, les structures de santé, les autorités carcérales ainsi que la protection civile pour faire face à la crise, à cette crise sanitaire, on va dire sans précédent. Sur le plan financier, euh, comment vous gérez tout ça sur le plan financier? Alors malheureusement l'assistance humanitaire au Mali est, est compromise par l'insuffisance de financement. Alors ça cette insuffisance se constate dans un contexte où les besoins ont fortement augmenté et, et, et là où davantage de fonds sont, sont requis. Et donc euh, dans un pays où il y a beaucoup d'acteurs humanitaires, mais les besoins humanitaires sont vraiment croissants. Et la mobilisation immédiate de financement est nécessaire pour poursuivre, mais aussi étendre l'assistance à de personnes qui sont ciblées pour atténuer leur vulnérabilité tout en les accompagnant sur le chemin de la résilience. On va dire que les solutions vont bien au-delà de la capacité de mise en œuvre des organisations humanitaires. Cela nécessitera peut-être des partenariats et des mécanismes innovants pour élargir l'assistance humanitaire traditionnelle et est-ce que euh, ça veut dire qu'il y a un, un désintérêt pour, euh, pour les bailleurs de fonds pour financer par exemple les activités humanitaires euh, au Mali et dans le Sahel d'une certaine manière alors, nous, euh, chez nous, les humanitaires, on, on dit que le, le conflit au Mali, c'est un conflit qui s'est prolongé, qui s'est prolongé dans, dans le temps, vous l'avez dit, on euh, rentre dans la neuvième année, et ce sont des crises qui parfois ont tendance à être oubliées. Et c'est pour cela que nous faisons de notre mieux pour faire en sorte que l'aspect sécuritaire... N'occulte pas les besoins humanitaires dans cette zone-là. Parce que vous imaginez bien, quand il y a beaucoup, beaucoup d'opérations militaires et qu'il y a des affrontements, il y a forcément des déplacés et il y a forcément des familles qui deviennent de plus en plus vulnérables, des, des, des éleveurs qui perdent leur bétail, des agriculteurs qui abandonnent leurs champs, des, des, des greniers qui sont brûlés, des, des, des maisons qui sont cassées. Euh, voilà. Donc, euh, il y a toute une situation humanitaire qui devient de plus en plus complexe et qui s'étend géographiquement. Mais quand on voit toute la médiatisation autour de, de l'intervention de la communauté internationale dans le Sahel et, et dans, dans le nord du Mali, et, et entendre dire les humanitaires dire qu'on euh, s'habitue un peu à la crise, est-ce que ce n'est pas un peu choquant d'entendre ce type de, de discours Et est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une sorte d'hypocrisie nous sommes là pour vraiment faire en sorte de réduire la souffrance des populations qui qui, qui se Là, souvent des populations qui vivent dans ces zones de conflit armé. Ces populations n'ont rien demandé. Elles n'ont pas choisi d'être là. C'est leur lieu euh, d'habitat. C'est là où leurs enfants vont à l'école. C'est là où ils vont se soigner. Et c'est là où ils vivent, où ils vont paître leurs animaux. C'est là où ils, ils font, ils cultivent leurs champs. Mais si, euh, voilà, par malchance, il y a par exemple des affrontements ou des opérations militaires qui se déroulent dans ces zones-là, les, les, les, les populations sont obligées de se déplacer. Et, et malheureusement, depuis 2012 jusqu'en 2021, donc il y a de, de, de, des déplacements qui se font, des, des, des familles peuvent se déplacer une, deux, trois fois. Euh, parfois, du Niger au Mali, du, du, du Mali vers le Niger, ou vice-versa vers la Mauritanie. Donc, euh, c est, c est, tant qu'il y aura des enfantements tant qu'il y aura des opérations militaires, et tant qu'il y aura vraiment la criminalité, le banditisme, les besoins humanitaires seront aussi de plus en plus croissant. Et il faudra des financements conséquents pour vraiment réduire la vulnérabilité de ces populations-là, de ces populations qui sont durement éprouvées depuis 2012 quand même, bientôt 10 ans. Alors le, le message que je lance, c'est que euh, y, y, à tous les acteurs, c'est de faire en sorte que les personnes qui ne participent pas au conflit, les civils, le personnel médical, les acteurs humanitaires, puissent être épargnés et protégés. Et que les pays donateurs regardent avec un grand intérêt la situation humanitaire au Mali en particulier, mais aussi et surtout au Sahel en général. Dans l'arc du l'Itako gourmand, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont presque cela en commun, le fait d'avoir cette situation humanitaire qui se détériore au fil, au fil des jours de ne pas oublier ces populations sahéliennes qui souffrent depuis très longtemps.